Je fais des petits castings, en fait, euh, déjà, pour trouver les personnages, pour trouver la technique, euh, pour... Euh, je, je, pas mal, je passe pas mal de temps à chercher, euh, pour reconnaître euh, le personnage qui fera l'objet de, de, de, de, de l'histoire, du personnage principal. Il faut qu'on se reconnaisse, quoi. Il faut que je me dise, euh, c'est lui que j'ai en fait envie de faire vivre. Donc, il y a vraiment... Euh, ouais, c'est curieux, mais tout d'un coup, je le trouve, ou alors je continue de chercher, quoi. Enfin Il faut qu'on... Il faut que j'arrive à me projeter avec le personnage, quoi. que j'arrive à, à me dire que je vais pouvoir le faire bouger, je vais pouvoir euh, lui le, le faire, euh, faire avoir des, des, des expressions, des mouvements, euh, et en même temps qu'il qu ait un air, une dégaine. Euh, que, il faut que ça soit vivant. Euh, donc je passe beaucoup de temps à refaire, à, refaire, à rechercher, à, à, avec différents outils. Euh, euh, voilà. Donc ça, ça c est, c est, finalement, ça prend beaucoup de temps, ça, avant de, de, avant de me lancer dans la, la mise au propre et, euh, et dans les cryos. mais Et puis parfois, les créos me font trouver aussi. Euh, là, par exemple, je suis en train de, de faire un album. Euh, je, je vais faire un album aux, aux Fourmis Rouges. Euh, donc il faut que je trouve le personnage principal, euh, c'est une histoire de Clément Sabag, une nouvelle histoire, hein, qui va s'appeler Poulette, et donc il faut que je trouve, euh, c'est très long et parfois compliqué de trouver la bonne poulette, hein, la, la, celle que je vais pouvoir faire euh, vivre, voilà, quelle coiffure, euh, quel, quel, quel, quel plumage, euh, trouver la petite chose euh, qui va la rendre vivante, hein, est-ce que c'est pas qu'elle des plumes qui volent tout le temps, euh, quand elle se déplace que qu'elle se déplace beaucoup, fin, il euh, y, y a tout un travail de recherche, euh, de recherche de, de, et de technique et de décor et de casting. C'est comme une sorte de petite scène en 2D de, de théâtre où, euh, où je trouve un peu l'âme, le, bah, l'essence, le, le truc qui va faire qu'on va y croire. Quoi. Bah, euh, parce que je pense que c'est quand même le propre de l'humain en fait. Euh, on est tous... Euh, on est tous différents, c'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me plaît dans les personnages euh, et dans la création de personnages et chez les gens, de manière générale, c'est euh, bah, c'est les ce qui fait leur particularités, qui sont... Il n'y a, a, a pas une personne pareille et, et en même temps, j'ai l'impression que chez chaque personne, il y a cette crainte de ne pas être normal ou euh, on est tous plein de, de bah, pour, pour beaucoup de doutes de, et c'est ce qui fait aussi, euh, je trouve, l'intérêt d'une personne, enfin en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse chez, chez les personnages et chez les gens. Euh, c'est les failles, c'est les particularités, les différences, les, les voilà, c'est c'est ce qui c'est ce qui rend riche euh, les personnages et, et, et en, encore plus quand euh, ils ont des des interrogations sur leur identité, sur euh, je trouve que c'est ça, ça rend possible des histoires, et puis, et puis je pense que c'est une force chez les, chez les personnages et chez les gens, ces le doutes et ces remises en question. Donc c'est vrai que ben, c'est souvent le cas dans, mes, dans, dans, dans, mes, dans les personnages et dans les histoires que j'illustre. Il, il y a des livres sur la voix, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, et et, et c'est un sujet, c'est une passion euh, et un sujet qui le passionne depuis euh, bah, des années en fait. Que mon père a quand même 92 ans aujourd'hui, il était phoniatre, donc médecin de la voix pendant bah, je sais même pas combien de temps mais très très très longtemps. Avant il était comédien et donc il s'est toujours intéressé à la voix, à ce que ça véhiculait, à comment la placer. À... Euh, voilà qu'est-ce que ça racontait d'une personne euh, qu'est-ce que ça apportait enfin euh, chez l'autre qui l'entend quelle émotion ça pouvait provoquer comment l'utiliser euh, ce que c'est un outil enfin voilà j'ai toujours même il beaucoup hein, il a beaucoup œuvré sur, euh, pour euh, pour, euh, pour les, les, les bègues euh, et puis pour les, les dyslexiques. Euh, et il s'est beaucoup intéressé à l'apprentissage de la parole, de la lecture. Enfin, ça, tout ça, c'est des sujets qui le passionnent énormément. Et il en parle beaucoup. Donc, moi, c'est vrai que, euh, petit, ado, j'ai toujours entendu parler de la voix, de, de, de tout ce qui tourne autour de la voix, sans vraiment écouter, parce que forcément, enfin, c'est mon, mon père, donc j'entends, je, mais... Voilà. Et euh, en grandissant, euh, je, je, je me suis rendu compte de, de, de, de tout l'intérêt et la richesse de, de, cette, de ces réflexions. Et donc, je me suis... Et puis, il continue d'écrire énormément. Et donc, voilà, je me suis dit, mais ça ne t'intéresserait pas à toi d'écrire... Euh, quelque chose sur la voix parce que c'est hyper intéressant et finalement les enfants qui l'utilisent beaucoup, enfin je veux dire c ça, ça peut être intéressant euh, de, de, de faire un livre là-dessus et ça l'a motivé ça l'a intéressé et, euh, et puis on en a parlé euh, j'en ai parlé à, à, à, à l'éditrice Anne-Fleur Durand qui est aussi une amie et, euh, et voilà on a eu euh, ce projet euh, qui s'est lancé quoi. Bah, la musique je pense que c'est euh, la première source d'inspiration euh, en fait je pense que c'est je pense que c'est la, la, la premier choc artistique en fait euh, que j'ai eu euh, enfant. Je pense que et puis je suis pas musicienne euh, donc euh, c'est d'autant plus magique que je que je sais pas que, que je sais pas vraiment euh, la musique. Enfin, je fais un peu de guitare, j'ai essayé des trucs, mais enfin voilà. Je, je, je suis très admirative et, et j'écoute énormément de musique et et donc j'ai un rapport très admiratif de, de rapport très admiratif avec la musique. J'en écoute tout le temps et je pense que c'est ce qui c'est une sorte de moteur en fait. Je pense qu'à différentes périodes de ma vie, j'ai toujours besoin d'écouter de la musique comme comme un moteur, quoi. Et puis, ça me donne envie, ça me... Voilà, Et puis, euh... Et donc, les Beatles ont vraiment participé à ça, parce que ça... J'ai eu vraiment un coup de foot musical avec... en écoutant les Beatles. Et, euh... Et en plus, je pense que ça m'a, à l'époque, euh... comment dire, permis de... C'était comme une sorte de fuite dans un monde parallèle, où je pouvais... Euh... Je continue de rêver, en fait, euh, et m'imaginer un monde euh, bah, pictural, parce que pour moi la, vie, la musique est quelque chose de pictural, quoi. Je, je vois, les, je sais pas, je, je, je m'imagine des images, j'imagine des histoires, je, ça m'inspire, quoi. Euh, et donc, euh, mais ça veut pas dire que j'aime pas le silence. Enfin, j'écoute pas tout le temps de la musique. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin aussi de silence. Ça c'est sûr, pour travailler, pour réfléchir, pour écrire. Euh, euh, mais, enfin, voilà, en même temps, la musique m'accompagne dans différents moments de ma vie. J écouté, je vais écouter certaines choses euh, parce, bah, à certaines époques et puis d'autres. Enfin, euh, voilà, c'est important, c'est quelque chose qui est important pour moi. Quoi. Alors, en fait, No War Girl, euh, au départ, euh, je voulais surtout euh, raconter euh, toutes les anecdotes que j'avais avec euh, mon adolescence, ma préadolescence et les Beatles. Parce que j'en avais beaucoup, parce qu'à 11 ans, j'ai découvert les Beatles et j'ai développé une passion énorme pour eux. Et donc, je, je me rappelais à l'époque, surtout de ça, quand j'ai voulu faire ma BD, je me suis dit, il faut que je raconte vraiment toutes ces anecdotes, parce que quand je les racontais à mes amis, ça les faisait rire, donc toutes ces anecdotes que j'ai que je raconte dans ma BD, c'est-à-dire que j'écrivais aux Beatles, que je, je mettais des petits papiers, j'écrivais euh, des petits papiers euh, Beatles et que je les lançais dans la rue, que j'avais ma, ma peur principale, c'était qu'on les aime pas, qu'on les oublie. Enfin, voilà, tout ça, euh, je me dit, tiens, ça peut être marrant d'en faire quelque chose. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en en parlant, en creusant, euh, toute cette passion, elle venait aussi du fait que j'étais pas bien à un moment donné dans ma, dans ma vie de préadolescente, et que ça, ça, ça correspondait à mon entrée en sixième. Et donc avec mon éditrice, Pauline, à qui j'ai parlé au début du projet, je, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire une BD sur les Beatles. Euh, au fur et à mesure que je lui parlais de cette période, c'est elle qui m'a aussi orientée. Elle m'a dit, mais tu sais que ton sujet, en fait, là, c'est plutôt euh, euh, la phobie scolaire. Et donc, euh, donc j'ai été obligée de creuser un peu cette période et de faire, je ne pouvais pas parler des Beatles sans parler de cette période de phobie scolaire parce que finalement euh, si je me suis autant accrochée à eux c'est que j'avais besoin d'un échappatoire, euh, que je, je me suis certainement à, euh, attachée à eux pour, pour, pour quitter l'enfance et aller vers l'adolescence, chose que je, qui était difficile pour moi parce que je n'avais pas envie de grandir, j'avais peur de mon corps qui change. De... J'avais peur de quitter mes parents, j'avais peur, de, peur de, de plein de choses et finalement, le fait de me les approprier, de les aimer aussi fort, de, de m'intéresser à leur histoire et puis aussi... Euh, à un moment où j'avais peur de grandir, je me suis attachée à un groupe qui n'existait plus quand j'étais adolescente, qui était un groupe qui était des années 50, 60, fin 60 jusqu'à fin 60, début 60, fin 60. Donc c'était aussi une manière pour moi de retourner dans le passé, d'arrêter le temps, d'avoir une sorte de contrôle du temps et d'être dans cette pensée magique. Quoi, dans, à un âge où euh, jouer marche moins, euh, la pensée magique marche moins, on quitte l'enfance, et ça, ça me rendait très triste. Avec la musique, je retrouvais cette espèce de magie propre à l'enfance. Parce que chez les Beatles, il y a quand même ça, et c'est ça aussi qui m'inspire énormément, moi, dans mon travail d'illustratrice, et que je retrouve dans les Beatles, il euh, y a, y a euh, quelque chose d'inquiétant in, en même temps. C'est pas complètement joyeux, c'est pas complètement... Il euh, y, y, y a quand même euh, une atmosphère très adulte, très euh, psychédélique, euh, très, euh, très étrange par moments, et je pense que ça m'attirait beaucoup. Et donc dans ma BD, j'ai voulu aussi faire le parallèle avec Alice au pays des merveilles parce qu'ils étaient très très admiratifs de Lewis Carroll, du non-de-sens anglais, d'Edouard de, de voilà de tout ce non-de-sens. Euh, qui, euh, qui, finalement, je, trouve, euh, je retrouve beaucoup cet état d'esprit dans les livres jeunesse, euh, c'est-à-dire raconter le monde avec décalage et absurde. Et C'est quelque chose, moi, dont j'ai besoin, que je retrouve dans les livres jeunesse. Et, et, et je crois que c'est aussi pour ça que je veux faire des livres jeunesse. C'est parce qu'il y a une façon de raconter le monde qui me, qui me, qui me plaît. Quoi. Et voilà, donc tout ça, je ne sais pas, le lien, les Beatles, les Wiss Carroll, les livres jeunesse, enfin, il y a quelque chose de cohérent. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais enfin, euh, voilà. <rire> mais alors en fait, comme j'ai été déscolarisée, j'ai arrêté l'école, euh, j'ai arrêté d'aller à l'école, euh, ma Sillon, c'était mon école, mon collège. J'ai fait l'école par le CNED, j'ai été au CNED, j'ai fait l'école à la maison. Et donc pendant deux ans, enfin un an et demi, du coup, euh, j'ai travaillé toute seule. Donc euh, je me toute seule. Euh, J'avais pas du tout envie d'avoir de lacunes, donc je travaillais vraiment. J'étais pas euh, dans une espèce d'état d'esprit de flemme et de. de je, je ne voulais pas. Euh, je, je voulais pas être euh, en retard en fait. Euh, et en fait, je, je, je me suis rendu compte que sans la pression de, des notes de l'école, des professeurs, de. Euh, et ben, je, je, je, je me suis approprié le, le désir d'apprendre et de la connaissance parce que j'avais plus de pression extérieure. Et, euh, et donc à partir du moment où je me suis approprié ce désir d'apprendre, j'ai pu retourner à l'école parce que je savais pourquoi j'y allais en fin de compte. Euh, donc c'était gagné, ça. Enfin, J'avais certainement compris quelque chose que je n'avais pas compris. C'est-à-dire que j'apprenais pour, euh, pour faire ce que je veux plus tard. Et en plus, comme j'étais tellement admirative des Beatles, <rire> je me disais, mais c'est quand même... J'en revenais tellement pas qu'on puisse faire, créer, imaginer euh, un monde comme ça de musique, un monde parallèle. Je, je, je me disais, mais moi, je ne sais pas comment je m'y prendrais, je ne sais pas ce que je ferais, mais je, je voudrais bien aussi, moi, faire quelque chose à mon tour plus tard, euh, créer, imaginer des mondes parallèles. Euh, bon Voilà, ce n'était pas très clair, euh, mais j'ai toujours aimé dessiner. Et, et c'est vrai que j'ai toujours dessiné. Et je pense qu'avec l'admiration que, que j'avais pour, euh, pour l'esprit créatif euh, des, des, des Beatles, euh, euh, ça m'a motivé pour moi, me, bah, me dire que je ferais quelque chose de créatif aussi. Donc du coup, cette image, euh, elle arrive un peu à la fin de la bande dessinée, à un moment où, tout d'un coup, je... Enfin, tout d'un coup, non... Après euh, plusieurs mois d'école à la maison, je commence à me dire que... Je commence à comprendre qu'il faut retourner à l'école, et, euh, et donc je, je, je suis dans cette période de, de, où... Euh, où je me suis appropriée le, le désir d'apprendre, et, euh, et c'est vrai que j'ai, euh, en même temps que j'ai développé euh, le plaisir de... de j'ai développé encore plus le plaisir de dessiner et de m'inventer mon, euh, mon monde parallèle à moi, quoi. Avec euh, mon imagination, euh, les dessins, c'est devenu de plus en plus important pour moi de, de dessiner. Euh, c'est aussi avec cette façon-là que je pouvais euh, m'échapper, mais en construisant euh, mon... en ayant le contrôle euh, de, de, mon, de, de mon univers, quoi, en fait. C'est vrai que cette image, j'ai fait cette maison, dans les arbres, avec un chat. Euh, donc, euh, je voulais aussi représenter toutes la, les possibilités. Moi, c'est ce que je dis souvent quand je vais dans les, dans les classes. Tout est possible avec le dessin. Juste un crayon peut faire tout ce qu'on veut, même si ce n'est pas très bien dessiné, ce n'est pas grave. Et, et en fait, c est, c est pour moi, ça, ça, ça représente une liberté totale. Et je pense que je me, je me suis appropriée cette liberté totale. C'était, à moi, je pouvais en faire ce que je voulais, je pouvais créer l'univers que je voulais. Personne n'allait me dire que je ne pouvais pas dessiner ça ou ça. Et, et, et c'était une, une sorte une façon de façon de, de recréer ma maison intérieure, quoi. Et de, et à partir du moment où je crée cette maison intérieure, je peux quitter ma maison réelle pour affronter le monde. Parce que finalement, je pense qu'en en ayant plus confiance en moi avec le dessin, avec la possibilité d'imaginer, de... De... De... de faire ce que j'aime et ce que je veux avec le dessin, je pouvais plus facilement affronter le, le monde et les autres. C'était à moi, quoi. C'était à moi, et je pouvais aussi le partager, hein, mais en tout cas, ça m'a permis de me construire euh, mon identité euh, euh, et, et des possibles, et des perspectives possibles. Quoi. Bah alors, nous... Euh, évidemment, la première idée que j'ai quand on dit nous, j'imagine nous, tout le monde entier, tous ensemble, euh, et, et nous, pour moi, c'est nous tous différents, euh, où on s'apporte et on, ça fait quelque chose qu'il faut tout le temps essayer de s'écouter, s'adapter et faire avec. En fait, nous, pour moi, c'est plein de... C est, c est, dans le nous, il y a plein de nous. Et, <rire> il y a plein de nous, nous, nous, nous, nous. Et, euh, et ça fait un gros nous, quoi. Et il faut... Euh, euh, et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant. Et c'est ce qui fait que certainement... Euh, eh ben on change et que ça fait des nous différents enfin c'est mouvant quoi